L'hiver, ici, c'est le ski, mais chez moi, avec mes amis d'enfance, c'est vite parti sur du vélo-ski. Et après des années de création de vélo-ski, des plus simples aux plus farfelus, l'idée m'est venue. Tout commença en 2012 avec ce croquis, oui, trois skis, un balancier arrière et des dizaines, centaines, milliers de mentions j'aime. Non, je déconne, en fait, en a eu 17, mais c'est pas grave. Cela ne m'a pas empêché de le fabriquer avec un vieux vélo et quelques pièces de récupération. J'ai même pu le tester dans une petite pente enneigée et c'était génial. Nous voilà donc 6 ans plus tard et je relance le projet fort de mon expérience et de mes études. Je démarre de rien sur un logiciel CAO et je vous laisse avec cette vidéo qui retrace mon projet. you <laughs>